Pour découper une vidéo KDEN Live, nous allons donc utiliser le petit marqueur qui permet de savoir où on se trouve et ici il y a donc une paire de ciseaux. En cliquant sur cette paire de ciseaux, cela me permet de découper le, clic, le clip -moi, en deux parties. Pour revenir à un fonctionnement normal de la souris, il faut reprendre l'outil de sélection. Et là, je vais refaire une deuxième coupe. Voilà, ce qui me permet d'extraire une partie du clip pour le mettre ailleurs ou pour l'enlever si cette partie ne m'intéresse pas.